C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Bon voilà les amis comment on démarre ce, ce nouveau vlog Ça faisait longtemps que j'avais pas vlogué. Et je me suis fait un petit plaisir, voilà. Je me suis dit je vais me lever à 5h du mat et je vais aller assister à un petit euh, sunrise. Voilà un petit euh, lever de soleil. Étant donné que j'aime bien les couchers de soleil. Mais les levées de soleil c'est que quelque chose que je regarde pas souvent. Et euh, en fait je crois que c'est vraiment... Je sais pas ce que je préfère tiens. Est-ce que vous préférez les levées ou les couchers de soleil Je trouve que les levées de soleil ça rajoute quelque chose de différent. Et tous vos youtubeurs quand ils veulent faire des plans stylés, voilà, making off Je suis enrhumé, j'ai des courbatures de partout, j'ai des coups de soleil de partout, je ressemble à une écrevisse. Il est 7h34. Hier soir, j'étais censé faire le tirage au sort pour le concours Emeba, mais j'étais pas chez moi et j'avais euh, j'avais zappé. Du coup, j'ai dit que oups, je le ferai le lendemain matin. Sauf que là, je peux pas parce que d'abord, il faut que je change quelque chose dans mon PC avant de pouvoir allumer le PC parce que oui, je vais pas allumer mon PC. Pour faire le, le tirage au sort, puis éteindre le PC pour changer les composants, puis réallumer le PC. Je suis trop excité. J'ai reçu un colis. Du coup, je fais l'unboxing un avec vous. Ça vous va Les amis, j'ai reçu un colis de L7C Fox et Miss en personne. Et je tiens à les remercier énormément avant même de l'ouvrir parce que c'est des amours. J'espère que vous voyez quelque chose. En tout cas vous l'avez bien emballé hein les coquins oh, j'ai plus de bras frère j'ai des de partout Hier euh, on était euh, dans un étang et tout et, euh, et j'ai fait sauveteur en mer frérot j'ai soulevé plein d'enfants euh, oh, Attends on mettra pas ça mais en gros bref j'ai aidé des gens quoi. à la base ça partait d'une bonne intention What the mmh. mmh. Ouh. Ouais, <rire> Ils ont mis plein de paillettes Coucou Nico, bise sur la fesse gauche Fox, pas moi, Miss <rire> Oh là, Alors là mon pote on est régalé frérot Oh, alors là on est régalé, et, et, mais c'est trop bien Mais ça fait, en plus, c'est pas sponsorisé par Haribo, hein, mais si jamais ça vous intéresse les gars, on est ouvert Mais euh, attendez, mais c'est incroyable, mais c'est trop bien Ah ouais, oh ils m'ont gâté une petite balle carrément Anti-stress ball <rire> Non Oh la merde, mais non c'est trop bien, c'est une trop bien, trop be trop belle attention, j'arrive plus à parler, incroyable. Wesh la matière, mais tu sais que c'est la, la même matière qu'une vraie table. Hein. <rire> mais non, incroyable, la canette évidemment, celle-là, elle va être masterclass. Et au final, tu sais, il n'y aura même pas les barrettes de RAM, des gommes, ils m'ont offert des gommes. Des, des gommes cartables. Euh non. Des gommes enceintes. Genre euh, c'est des enceintes euh, de, de l'époque et tout. Ah c'est marrant. Ah, attends, là y'a.. Il y a quelque chose d'un peu plus protégé, on va dire. Donc je. J'imagine que c'est euh, le précieux. Mais il y a encore plein de trucs en dessous Il y a encore plein de trucs Mais y a... stop Parce que là, euh, c'est bien sympa, mais. À un moment donné, euh, là, ça est... Déjà que de, ah, faut savoir que de, déjà de base, même si on en a discuté, et que mais moi ça me ça m'a gêné le fait que Fox me propose 32Go de RAM comme ça. Déjà ça ça m'a gêné. Euh, le fait qu'il y ait quelques petits cadeaux c'est sympa tu vois des petits haribo euh, c'est super. Mais euh, le, le zizi sauteur voilà ça ça me gêne pas. Au contraire ça me fait marrer. Mais là par contre ça commence à faire beaucoup là. Ça va me permettre de prendre mes notes. On a des paillettes. Et regardez comme c'est trop mignon du coup ils ils m'ont tout, tout bien fait et tout Ça, ça me satisfait de faire ça J'ai l'impression de, tu sais genre des, les coques des oeufs, je sais pas vous euh, Quand vous cassez les oeufs, et ben j'aime bien euh, la coque de la Tu vois la serrée entre mes mains et tout tu vois Ouais je suis bizarre Dites moi si vous aussi dans les commentaires euh, vous avez un toc comme ça Et si vous avez exactement le même c'est stylé Et voilà les haribots L'habite. <rire> bah ben voilà, les gens qui attendent le tirage au sort du concours, c'est parce que je prends mon temps pour, pour ça. Hein. Désolé. Bon, et eh ben c'est l'heure de l'installation. Voilà, enfin déjà de la désinstallation de, des anciennes RAM. Donc ça, ça va être amusant parce que je sais pas comment faire. Mais pareil, Fox 3 en boss parce que bon, il m'a quand même tout bien tout bien expliqué si jamais. Il faut savoir en fait que sur mon PC, il y a qu'un seul truc que j'ai retouché à l'époque, c'était ma carte graphique et j'ai réussi. Voilà, la carte graphique, j'ai réussi tout seul et, et c'est cool parce que mine de rien, ce PC, il est pas non plus si récent que ça et. Et le fait de lui apporter de la customisation comme ça, il tient la route et hum, il est de mieux en mieux. Et vous regardez pas mon cul, hein. Mm -hmm. Oh là là, j'aime quand c'est simple. Allez voilà. Putain Oh les gars, ça va ou quoi euh, Mon PC il est bien monté comme il faut avec les 32Go de RAM. Je vais avoir dans les prochains temps un nouveau boîtier. Et là je viens de recevoir euh, un colis que j'attends dès et qui est venu très rapidement. <musique>